Bonjour à tous et à toutes, euh, on est ravis de vous retrouver pour le dixième euh, Facebook live euh, qu'on a mis en place. Hein. C'est vrai que la, la période Covid nous a poussé un petit peu à faire ça et on est ravis euh, de vous retrouver autour de ces moments euh, qu'on peut passer avec vous. Alors aujourd'hui, on a choisi de parler de la césarienne et puis de la réhabilitation précoce. Donc c'est à la fois sur comment se déroule euh, une césarienne, comment on l'organise hein, euh, en anténatale. Et puis on va voir un petit peu aussi tout le postpartum. Parce que donc moi, je suis le professeur Garabédian, je suis gynécologue euh, obstétricien à la maternité Jeanne de Flandre. Et je suis avec euh, Nathalie, qui est euh, sage-femme euh, chez nous, avec qui on travaille beaucoup en postpartum sur justement euh, euh, les suites des césariennes. Donc on est là pour euh, parler un petit peu de tout ça et puis répondre évidemment euh, à vos questions. Alors déjà, première question, euh, c'est quoi une césarienne Qu'est-ce que c'est quoi concrètement C'est quoi Alors une, une césarienne donc euh, commence à se... Désolé, on est obligé de garder nos masques, hein, mais euh, une césarienne, comment ça se, ça se déroule En fait, il ne faut pas oublier que c'est une intervention chirurgicale euh, qu'on pratique euh, énormément depuis quand même maintenant plusieurs décennies. On a toujours essayé de garder un taux de césarienne euh, en France stable autour de 20%, ce qu'on a à peu près euh, chez nous euh, à Jeanne-de-Flandre. Il faut savoir que... Dans certains pays, ça explose. Par exemple, aux États-Unis, on est à plus de 30 Et donc, cette intervention euh, chirurgicale, comment elle va se, se, se dérouler Parce que ça, c'est une question qui est importante et que nous pose beaucoup de, de parents et de futurs parents. Euh, en fait, il y a deux types de césariennes. Ça, déjà, c'est un point qui est important. Il y a les césariennes programmées, c'est-à-dire qu'il y a une indication à ce qu'on fasse cette césarienne de façon programmée. Donc, c'est par exemple quand on a déjà eu trois césariennes ou que... Euh, ce sont des bébés qui ne se présentent pas dans les bonnes euh, variétés de présentation. Là, on va organiser la césarienne. Et puis, il y a la césarienne, évidemment, au cours de travail. Soit parce que le bébé ne tolère pas bien le travail, soit parce que le col ne s'ouvre pas. Et donc ça, ce sont deux situations différentes, mais le même geste chirurgical. Donc, pour expliquer un petit peu euh, ce geste et puis comment ça se déroule. Alors, quand c'est une césarienne programmée, vous rentrez soit la veille, soit le matin même, en fonction de ce que vous souhaitez, de votre organisation à vous personnelle. Et puis, votre accompagnant ou votre accompagnante peut être bien sûr avec vous la nuit, actuellement, puisque comme vous savez bien qu'avec le Covid, tout peut changer très vite, mais actuellement, on peut rester avec vous. Et vous allez descendre à pied pour aller en salle de césarienne, parce que, on a oublié un peu toutes ces histoires de brancard, etc. Parce que, ne faut pas oublier, c'est un moment, c'est une naissance. Donc, euh, de la rendre un peu moins médicalisée, même si bien sûr, c'est un acte médical. Et donc, vous allez descendre en salle de, de, de césarienne avec nous. Vous allez rencontrer l'équipe, vous allez rentrer dans cette salle et puis bénéficier de, de l'anesthésie. Et votre accompagnant ou accompagnante attendra à l'entrée, puis pourra vous rejoindre ensuite, une fois qu'on aura testé l'anesthésie mis en place tout notre matériel pour être à vos côtés. Il euh, y a une petite question qui, est souvent, euh, qui revient souvent euh, pour des femmes qui demandent même la césarienne. Est-ce qu'on peut, en étant enceinte, dire « Ah ben moi, je veux accoucher par césarienne » ou c'est les médecins qui décident Alors non, ce n'est pas les médecins qui décident. Hein. Évidemment, c'est une discussion entre, entre nous. Euh, nous, on est plutôt, c'est vrai, à proposer plutôt l'accouchement par les voies naturelles parce qu'on sait qu'il y a quand même moins de complications dans les suites, qu'on récupère plus facilement. Par exemple, on a des patients qui disent « Ah, moi je suis épuisée, je veux une césarienne. » Mais derrière une césarienne, et Nathalie va vous en reparler, on est plus fatigué que si on a accouché par, par les voies naturelles. Donc, mais c'est une discussion entre, entre nous, évidemment. Il euh, y a des questions aussi qui reviennent à chaque fois sur euh, euh, voilà euh, si, euh, si j'accouche par voie basse, par exemple, et qu'il y a des complications, est-ce qu'on euh, pratique systématiquement une césarienne Parce que dans l'imaginaire collectif, si on a une césarienne, c'est soit parce qu'on a déjà une grossesse compliquée, ou un mauvais positionnement du bébé, c'est un peu ce qui revient, ou alors des complications à l'accouchement. Alors après, il y a des patients qui peuvent avoir des complications lors de leur premier accouchement et qui nous disent pour le deuxième « Moi, je ne veux pas revivre ça, je veux une césarienne. » Eh bien, c'est quelque chose qu'on entend complètement. Et on discute ensemble de savoir pourquoi il y a eu ce mauvais vécu. C'est la première chose qui est très importante, euh, de pouvoir échanger, débriefer, reprendre. Euh, et après, si la patiente souhaite une césarienne, bien sûr qu'on réalise une, une césarienne, puisqu'on ne va pas forcer des gens à accoucher par voie basse, mais on va en discuter ensemble pour savoir un peu quels sont les bénéfices et quels sont les risques à faire, soit un accouchement par voie basse, soit une césarienne. On revient là-dessus rapidement, mais on, on reviendra sur la césarienne euh, juste après. Mais juste une petite précision, euh, des fois, il est quand même trop tard pour faire une césarienne. Euh, et des fois, le bébé est déjà engagé, donc ce n'est euh, pas, pas une solution en un miracle en dernier secours. Une non, non, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Parfois, quand le bébé est trop bas, euh, on ne peut pas se dire on va faire une césarienne. Dans ces cas-là, euh, on fera un, ce qu'on appelle un accouchement instrumental avec une aide au euh, euh, C'est-à-dire que c'est vous qui allez continuer à pousser, mais on vous aide par un forceps ou une ventouse. De toute façon, ça, c'est un sujet qu'on aimerait bien, euh, dont on va reparler même euh, probablement la semaine prochaine, puisqu'on reparlera des accouchements qui se compliquent. Euh, et je vous invite donc à suivre dès maintenant le 11e Facebook Live de la semaine prochaine sur ça. Mais en effet, parfois, il est trop tard, le bébé est trop bas, on ne peut pas faire la césarienne. Très bien. Et, euh... Euh, est-ce qu'il y a des cas systématiques où on pratique la césarienne C'est-à-dire euh, chez des femmes qui sont obèses ou alors chez des femmes qui ont euh, eu systématiquement des césariennes sur les autres accouchements, est-ce que c'est un facteur où la, la césarienne est systématique Alors non, il y a. Euh, euh, non et oui. <rire> euh, par exemple, obèse, pas du tout. Au contraire, on est à, à promouvoir l'accouchement par, par les voies naturelles. Il hein. faut pas. Euh, euh, se fixer sur, sur le poids, euh, pas du tout, euh, bien au contraire, euh, euh, on accompagne bien sûr ces patientes comme les autres euh, pour, euh, pour favoriser l'accouchement par voie basse. Après, classiquement, il était dit qu'au bout de deux césariennes, c'était une césarienne d'emblée. Et c'est vrai que nous, à Jeanne-de-Flandre, on propose aux patientes qui le souhaitent, en fonction des conditions où ont été réalisées les précédentes césariennes, euh, de proposer un accouchement par voie basse même quand il y a déjà eu euh, deux césariennes. Et puis par exemple, ce n'est pas parce que le bébé est en siège que c'est forcément une césarienne. Bien au contraire, on sait qu'il y a un bénéfice à accoucher euh, par les voies naturelles, même en cas de présentation du siège, dans des équipes entraînées par exemple comme les nôtres et dans la plupart des maternités de la région. Euh, c'est pas du tout pour faire de la pub de Jeanne de Flamme, mais justement, il y a, on peut tout à fait accoucher en sécurité du siège et ce n'est pas une césarienne d'emblée. Est-ce euh, qu'il y a des risques de, de réaliser une césarienne pour la maman ou pour le bébé Bien sûr, alors il y a, il y a des risques, hein, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une intervention chirurgicale. Donc ça veut dire des risques de saignement plus importants, ça veut dire des risques de blessure des organes qui sont à côté, c'est-à-dire la vessie, le tube digestif par exemple. Euh, il y a des risques euh, après, euh, qu'il y ait des, des petits caillots qui se forment, euh, ce qu'on appelle les phlébites dans les vaisseaux, parce que justement il y a eu une césarienne, il y a plus de risques d'infection, de douleur, de problèmes pour retrouver un transit euh, normal dans les suites d'une césarienne. Pour le bébé, ce n'est pas la solution à tout, la césarienne. Il y a, ça existe, hein, les fractures euh, euh, au niveau des bras euh, dans les suites des césariennes. Il peut y avoir des petites plaies euh, liées euh, aux bistouri. Euh, et ils peuvent avoir du mal à s'adapter aussi à la naissance parce qu'ils n'ont pas eu le temps du travail euh, pour un accouchement euh, comme on fait par voie basse. Ce qui fait que parfois, ils ont du mal à respirer et ils sont transférés euh, en, dans des unités de surveillance et séparés du coup de, euh, des parents. C'est aussi pour ça que l'accouchement par voie basse est tout de même privilégié. Tout à fait, c'est pour ça que euh, l'accouchement naturel et physiologique par voie basse est plutôt privilégié. On a une question de Jessica qui nous demande combien de temps dure euh, la césarienne programmée généralement. Alors excellente, euh, excellente question, euh, que ce soit la césarienne programmée ou en cours de travail c'est souvent la même durée. Ça dure, on va dire, une demi-heure. Euh, alors, quand on prend juste l'acte euh, chirurgical, avant, bien sûr, il y a tout le temps de l'anesthésie. Mais je peux peut-être en profiter pour parler un petit peu de ce qui se passe pendant la, la césarienne. Euh, en fait, euh, donc, euh, il faut le temps, bien sûr, de faire l'incision, d'aller jusqu'à l'utérus. Là, on va vous faire participer, pour, euh, on va vous faire pousser pour euh, faire sortir aussi euh, le bébé. Alors, on est obligé d'appuyer sur, euh, sur le ventre pour faire sortir le, le, le bébé et on le fait avec vous. Et après, on va baisser les champs, vous montrer l'arrivée du bébé, vous faire pousser pour faire sortir ce, ce, ce bébé pour que ce soit comme un accouchement par les voies naturelles. On essaye au maximum de rendre ça le moins médicalisé, même si bien sûr on est dans un bloc opératoire. Et quand c'est possible, on essaye même de faire couper le cordon à l'accompagnant ou l'accompagnante. Qui peut, être euh, qui peut être présent dans quasiment tous les cas, sauf quand on est dans des extrêmes urgences, quand il est nécessaire de faire une anesthésie générale. Justement, cette anesthésie générale n'est pas systématique, vous venez de le dire. Avec la césarienne, est-ce que vous savez à peu près le pourcentage, c'est assez rare finalement C'est assez rare, c'est quand euh, je n'ai pas de pourcentage en tête exact, mais c'est assez rare. Euh, le, finalement, l'anesthésie, ça va être comme une péridurale, c'est-à-dire qu'on va aller piquer dans, dans votre dos. Euh, ça s'appelle une rachi-anesthésie, c'est le nom. Euh, et c'est que si elle ne fonctionne pas ou si vous avez des douleurs pendant la césarienne, qu'on ira à l'anesthésie générale. Euh, on, on posera peut-être la question à Nathalie tout à l'heure au niveau de l'allaitement qui est possible après euh, la césarienne, mais euh, en gros, sur une césarienne plutôt classique, pas d'anesthésie générale. Euh, le, le papa est présent, enfin le, conj le conjoint, enfin, l'accompagnant est présent. Euh, on, voit, on voit même voilà, le bébé sortir du vent. Et après, il se passe quoi Est-ce que la maman, elle peut tout de suite le prendre que, Comment ça se passe hein Évidemment, on a fait énormément de progrès dans, dans toutes ces années, euh, depuis ces dernières années. Quand j'ai débuté, moi, euh, hop, on prenait le bébé, on allait le mettre dans une pièce à côté. Et puis la maman, bah, elle attendait. Elle attendait, elle attendait euh, une heure, deux heures avant de voir son bébé. Aujourd'hui, on fait du pot à pot en salle de césarienne. C'est vraiment très émouvant à voir. Même dans des contextes où parfois c'est l'urgence, parfois bah, il faut quand même aller aspirer le bébé et tout ça, on essaye au maximum de favoriser évidemment cette rencontre euh, entre les parents et le bébé. Et on fait du pot à pot quand tout se déroule bien. Que, et là, finalement, la patiente passe, enfin, la, la, la, la, la maman passe tout le temps de la césarienne avec son bébé sur elle. C'est vraiment très beau à voir avec son, son accompagnant, son accompagnante juste à côté. Euh, et on, finalement, on retire le bébé qu'au moment où on va. Euh, remettre la patiente sur un brancard pour la sortir euh, de la salle de césarienne. Donc elle passe déjà tout ce temps qui est très important de rencontre euh, ensemble dans cette salle de césarienne. Et finalement, pendant ce temps-là, euh, l'équipe euh, médicale euh, s'occupe de euh, recoudre le ventre. Tout à fait. Pendant ce temps-là, nous, on fait notre travail. Euh, et on euh, pas ne voit pas passer. Alors nous, on est gênés par les bruits du bébé, mais c'est tout. Ce n'est pas grave, on a pris l'habitude. quoi. On leur demandera de crier un peu moins. Voilà, c'est ça, oui. <rire> On a une question de Flo qui nous demande pourquoi, lors de sa césarienne, euh, l'a-t-on endormi Donc, euh, l'anesthésie générale, ouais. on peut, on peut rappeler euh, rapidement, c'est peut-être parce qu'il y a un, un, une urgence ou une nécessité de l'endormir euh, complètement Tout à fait, on a des, des, des situations hein, où on est vraiment obligé d'endormir, de, soit parce qu'il y a une contre-indication à réaliser l'anesthésie dans le dos. Par exemple, je ne sais pas s'il y a un problème de plaquette chez la maman, un problème de coagulation chez la maman. Quand il faut aller très très vite c'est une urgence et qu'il euh, faut sortir le bébé euh, au plus vite, on ne peut pas laisser le temps à l'anesthésie de, de, de prendre. Et puis parfois aussi pendant la césarienne, la maman est très inconfortable puisque par exemple quand c'est une césarienne en cours de travail, la péridurale n'a pas suffi, ce qu'on appelle les insuffisances d'anesthésie en césarienne, ce qui est un vrai sujet, une vraie problématique sur laquelle on travaille beaucoup et on est parfois obligé d'endormir les, les patientes parce qu'elles ne, ne supportent pas euh, finalement tout, tout, tout, tout l'acte qui est en train de se dérouler. On a une question de Lydie euh, qui nous dit que sa fille doit accoucher d'un bébé de plus de 4 kg ouais. euh, au minimum et euh, elle a peur puisque c'est son premier accouchement. Donc est-ce que pareil, systématiquement, les, euh, les bébés avec un gros poids accouchent par césarienne Comment ça se passe Alors non, ce n'est pas du tout systématique. Hein, ça dépend euh, évidemment du contexte aussi. Hein, je ne sais pas si... Euh, euh, c'est la fille de Lydie, hein, c'est ça, ça, ça, voilà. ça Voilà, si sa fille de Lydie a du diabète par exemple pendant la grossesse, dans ces cas-là, quand ils font plus de 4,5 kg, c'est vrai qu'une des recommandations de notre collège est de réaliser une césarienne d'emblée. Mais la recommandation en général de ce qu'on dit, c'est seulement si le bébé fait plus de 5 kg, qu'on organise d'emblée la, la césarienne. Et c'est plus risqué ou moins risqué d'avoir un gros bébé qui euh, l'accouchait par césarienne ou pas euh, bah c'est dans ces cas-là, quand ils sont vraiment très gros, entre guillemets, euh, c'est pour ça qu'on a mis ces, ces, ces, ces seuils hein, de, de, de 5 kilos notamment, parce que dans ces cas-là, la césarienne est moins risquée pour le bébé que l'accouchement par voie basse. Euh, on a Alexandra qui me dit qu'elle a accouché de triplés euh, chez nous et qu'elle a eu une césarienne. Euh, Est-ce que euh, systématiquement, pareil, les jumeaux les triplés, Seront, vont être accouchés par césarienne ou on peut le faire quand même par voie basse. Alors bon, déjà Alexandra j'espère qu'elle va bien parce que triplé c'est pas facile d'arriver déjà avec un enfant on a du mal. Alors euh, euh, triplé c'est vrai que la césarienne est quand même assez fréquente hein, puisque ce n'est pas simple de pouvoir suivre euh, les trois enregistrements des cœurs des bébés pour, euh, pendant le travail, par exemple. Alors, on fait quelques accouchements par voie basse de, de triplé. Tout dépend, alors c'est du cas par cas, évidemment, du contexte, du déroulement de la grossesse et tout. Et jumeaux, non, on ne veut absolument pas dire césarienne d'emblée. Bien au contraire, euh, euh, on essaye de favoriser les accouchements par voie basse puisque les césariennes sont plus à risque hein, euh, en, en cas de grossesse gémélaire. Hein. On a une petite question, enfin on a des questions aussi sur euh, la césarienne par rapport à l'accouchement par voie basse. Est-ce que euh, ça fait mal On en reparlera peut-être avec Nathalie sur les suites et la réhabilitation de la césarienne. Mais voilà, est-ce que, en tout cas, sur le coup c'est euh, douloureux Alors sur le coup, le coût même de la césarienne, euh, non, puisque finalement il y a l'anesthésie qui est pris en charge, toute l'équipe qui est autour, on, on sent. Et ça, c'est une notion qui est très importante. Et je pense que c'est un message, si je peux aussi vous en parler, pendant, pendant les césariennes, les patientes disent « Ah, je sens, je sens » et c'est vrai puisque, par exemple, quand elles ont une péridurale, elles vont sentir nos mains, mais elles ne vont évidemment pas avoir mal. Et c'est ça qui peut stresser beaucoup de patientes en cours de travail, c'est de sentir sans avoir cette douleur. Et après, pour les postpartums, et Nathalie en reparlera aussi, c'est vrai qu'on récupère plus facilement d'un accouchement par voie basse que d'une césarienne. Je pense euh, qu'on a plutôt fait le tour sur les, euh, les, euh, les questions médicales. On peut peut-être passer euh, le relais à Nathalie. Hop. On rappelle qu'on s'est bien désinfecté euh, <rire> les mains avant euh, euh, de prendre les écouteurs. Euh, donc euh, Nathalie, présentez-vous peut-être en, en quelques mois avant de commencer. Donc, bonjour tout le monde. Je suis effectivement euh, Nathalie. Euh, je suis sage-femme ensuite de naissance et euh, consultante en lactation. Donc, euh, Effectivement, euh, sur ce live d'aujourd'hui, on peut éventuellement euh, voir ensemble si vous avez des questions euh, sur euh, comment ça se passe euh, après la césarienne. Euh, C'est vrai qu'une fois que le bébé est né, on a essayé, donc, comme le disait le professeur Garabidian, de favoriser au maximum euh, le pot à peau. Une fois que la maman est sortie euh, de la salle d'opération pour euh, faire une surveillance post-opératoire euh, en salle de réveil, souvent on peut estimer que ça dure entre une heure et demie et deux heures. Pendant ce temps-là, on peut remettre le bébé en peau à peau sur sa maman, sur l'accompagnant, mais en fonction de l'état de la maman à la naissance, on favorisera au maximum ce, ce moment d'échange, et de, de peau à peau, de redécouverte pour le bébé qui vient d'arriver, pour pouvoir arriver un petit peu en douceur quand même dans ce monde-là. Une fois que ce passage en salle de réveil est fait, Effectivement, la maman remonte dans le service de suite de naissance euh, où on peut éventuellement euh, continuer à faire ce trajet en peau à peau. On peut laisser le bébé en peau à peau sur sa maman. Euh, une fois arrivé, on peut laisser le bébé en peau à peau, il peut rester au maximum. Euh, souvent, on se demande comment ça se passe une fois qu'on est arrivé. Est-ce qu'on peut se lever Est-ce qu'on peut manger Est-ce qu'on peut, euh, peut bouger euh, la prise en charge de l'équipe anesthésie fait qu'avec euh, la réhabilitation précoce, justement, euh, il y a une sonde vésicale qui est mise au niveau euh, urinaire pour pouvoir permettre l'acte de chirurgie. Cette sonde, on la laisse dans les euh, le petits créneaux de la salle de réveil et on vous l'enlève juste avant que vous remontiez. Donc, quand vous remontez en salle euh, de, ensuite de naissance, vous n'avez plus de sonde urinaire, euh, il n'y a plus de perfusion non plus, normalement. Il reste juste un accès veineux pour permettre éventuellement, euh, s'il y a besoin, l'administration de médicaments. Pour la suite, les médicaments sont plutôt donnés euh, en comprimés pour justement euh, permettre euh, une autonomie et puis une gestion de la douleur euh, euh, propre à chaque euh, maman. La, cé la césarienne reste une intervention chirurgicale, donc on fait au maximum pour que euh, les sensations désagréables euh, puissent être euh, gérées au mieux. Donc systématiquement, euh, les mamans ont des médicaments à prendre pendant les deux premiers jours et j'insiste vraiment sur le systématique, parce que c'est ce qui va permettre justement d'avoir une activité au plus proche de la normale. Euh, quand on revient de la césarienne, on estime qu'on peut se lever au bout de euh, deux à trois heures. Souvent après le retour en chambre, on peut boire tout de suite. Si ça passe, euh, on ne s'en sent pas nauséeuse, puisque c'est vrai que c'est un acte chirurgical abdominal, donc les intestins, le tube digestif, euh, doit se récupérer un petit peu avant de pouvoir remanger mais rapidement on vous fait remanger. Donc déjà on peut boire dès qu'on revient et si ça se passe bien deux heures après on peut commencer à manger. Il y a une question qui est revenue sur les autres lives, c'est de savoir si finalement l'accouchement par voie basse qui est plus physiologique euh, euh... Quand le bébé est là, finalement, on le met en pot à pot, on le met aussi au sein pour oui. pouvoir allaiter. Euh, Est-ce que, entre guillemets, le, on, on pense que s'il y a eu l'accouchement par césarienne, il n'y aura pas de lait ou de montée de lait Mais ça, c'est faux. On rassure bien les dames qui accouchent par césarienne, elles peuvent allaiter leur bébé. Et surtout, comment, euh, comment ça va se passer, cette mise au sein, ce, ce démarrage de l'allaitement c'est possible qu'après une césarienne il y ait un petit retard de lactation mais justement euh, on fait tout pour que ça n'arrive pas et comme après un accouchement par voie basse euh, le bébé va pouvoir téter euh, en fonction de euh, du ressenti de la maman, il est plus que possible de mettre le bébé au sein après une césarienne. On, on voit ensemble, avec l'équipe, la position, mais le bébé peut têter sans aucun souci. On va préférer une position peut-être plus sur le haut du corps ou plus sur le côté. On va mettre des coussins, on va installer de façon à ce que le poids du bébé ne repose pas sur le ventre. Donc, Il n'y a aucun souci pour allaiter après une césarienne, que ce soit au niveau position, ressenti du corps, et au niveau aussi euh, des médicaments qu'on a donné à la maman, que ce soit au cours de l'anesthésie ou euh, dans les jours qui suivent la naissance. Euh, tous les médicaments qu'on donne ici sont compatibles avec l'allaitement. C'est vraiment que dans des situations très très particulières qui, la plupart du temps, ont pu être euh, anticipées euh, pendant la grossesse. Mais il n'y a aucun souci euh, de pouvoir allaiter euh, après une césarienne par rapport aux médicaments qui ont été donnés. Est-ce que l'allaitement fait plus mal On entend souvent que les femmes se plaignent de ça tire au niveau de la cicatrice de la césarienne. C'est possible Alors, oui, la cicatrice de césarienne, ça reste une cicatrice d'une intervention chirurgicale. Donc, on verra avec vous quand vous serez ensuite de naissance pour justement essayer d'atténuer ces sensations pour que vous puissiez vous occuper au maximum de votre bébé, euh, comme si vous aviez eu un accouchement par voie basse. Donc ce qu'on peut recommander aux mamans qui euh, ont une césarienne prévue, c'est éventuellement de prévoir des vêtements qui vont englober un petit peu au niveau de l'utérus et de l'abdomen, en fait, pour justement éviter cette sensation de, de pesanteur qu'on peut avoir quand on se lève après une césarienne. Une sorte de gaine Oui, ou des, des vêtements dans lesquels on se sent quand même un minimum maintenu les mamans qui avaient une, une ceinture de, de soutien pendant la grossesse, pas hésiter à la mettre dans la valise quand la césarienne a été prévue et la remettre même dès le premier lever pour justement faciliter la mobilisation. Euh, euh, après, comment ça se passe quand on... Parce que, bon, une fois que l'allaitement est en place, euh, combien de temps on passe encore à l'hôpital pour une césarienne euh, On reste combien de jours Et après, comment ça se passe le retour à la maison Déjà, on reste combien de jours à l'hôpital après une, Après une césarienne, donc effectivement, euh, si on ne compte pas le jour de la césarienne, parce que c'est le J0 pour nous, euh, on, sur une césarienne qui a été euh, programmée et euh, tout s'est bien passé, il n'y a pas de raison, c'est pas le premier bébé, on peut proposer une, un retour au troisième jour, ça sera à discuter avec l'équipe, mais sinon en moyenne, on est plus aux alentours de quatrième jour. Et euh, au niveau du retour à la maison, comment ça se passe Est-ce qu'il y a un suivi plus important euh, avec, euh, avec sa sage-femme en libéral, avec, euh, je ne sais pas, ou même en PMI euh, directement mm -hmm. euh, Est-ce qu'on doit faire attention Est-ce qu'on doit retirer les fils Comment ça se passe Alors la plupart du temps, effectivement, après une césarienne, il y a des fils sur la cicatrice. La plupart du temps, ce sont des fils non résorbables qu'il faudra faire enlever. Donc à la sortie de maternité, vous aurez une ordonnance pour faire enlever les fils au dixième jour. Ça se fait au niveau... Euh, cabinet libéral d'une infirmière, ou alors l'infirmière viendra chez vous pour l'enlever. Ça sera à vous à prévoir le passage de l'infirmière. Cette infirmière, de toute façon, sera euh, utile, puisqu'après une césarienne, la plupart du temps, on a des injections d'anticoagulants, l'ovenox souvent, pour les mamans à qui ça peut parler, pour justement éviter, comme le disait le professeur Garabénian tout à l'heure, la formation de caillots au niveau euh, des vaisseaux, euh, la plupart du temps au niveau des jambes, la survenue de ce qu'on appelle une phlébite. J'en profite pour rappeler aux mamans qui, éventuellement, pendant la grossesse, avaient des bas de contention, qu'il faut surtout les mettre dans la valise pour arriver à la maternité, que ce soit dans le cadre d'une césarienne programmée ou d'un accouchement par voie basse. Par rapport à un accouchement par voie basse, est-ce qu'il y a des choses auxquelles les mamans doivent être plus vigilantes Et il une césarienne, je ne sais pas, euh, euh, si elles sentent une, une douleur plus importante au niveau de la cicatrice, une sorte d'hématome ou, euh, ou je sais pas, une petite... Enfin voilà, des, euh, elles sentent que ça commence à, à faire une petite infection. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des signaux quand même où on se dit, oh là, c'est peut-être pas normal j'ai une césarienne, il faut peut-être que je retourne à l'hôpital parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Justement, la césarienne, il y a une cicatrice, c'est une intervention chirurgicale. Donc, on surveillera euh, euh, l'évolution de la cicatrice pendant votre séjour. Il y a un pansement qui est mis en place juste après la césarienne. On le garde en moyenne 24 heures. Donc, à partir de 24 heures après la césarienne, on peut reprendre une douche, par exemple, pour pouvoir euh, justement retrouver une autonomie au niveau de son hygiène. Euh, on ne met pas forcément de pansement derrière, après on le laisse 24 heures. C'est en fonction de l'évolution, de la cicatrice, de la, cicatris la cicatrisation. Donc tous les jours on vérifiera pendant votre séjour la cicatrisation. À la sortie, le passage de l'infirmière pour le lovenox permettra aussi de continuer à surveiller cette cicatrisation. On considère qu'effectivement, euh, on surveille d'autant plus il y a des signes qui apparaissent comme une rougeur, une chaleur au niveau de la cicatrisation. Mais là, déjà, c'est des choses que remarquera l'infirmière quand elle viendra tous les jours après. J'imagine qu'après une césarienne, pas besoin de rééducation du périnée Eh bien si ah, <rire> Pourquoi pas ah. <rire> Effectivement, euh, la rééducation du périnée est recommandée 6 à 8 semaines après l'accouchement. Ce pas forcément l'accouchement par voie basse qui peut euh, faire que les mamans peuvent avoir des petits euh, désagréments euh, au niveau euh, urinaire, essentiellement après un accouchement. On considère que c'est surtout l'imprégnation hormonale. Donc Pendant la grossesse, il y a eu cette imprégnation hormonale. Donc euh, tout ce qui est rééducation, on l'envisage 6 à 8 semaines après. On commence par le périnée et pour les mamans qui ont une césarienne, c'est d'autant plus important de faire la rééducation abdominale. Pendant ce laps de temps, entre la césarienne et euh, la rééducation euh, abdominale, on conseille aux mamans d'éviter tout ce qui est port de charge lourde. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend euh, bah Déjà, un pack d'eau, c'est trop lourd. On considère que porter un bébé et tout ce qui va avec, hein, un cosy, un sac à langer, c'est déjà suffisant. Donc, euh, vraiment se ménager au niveau du port de charges lourdes les, les deux premiers mois, grosso modo. oui. Et il y a des choses que doit faire la maman en plus pour réhabiliter son corps. Et aussi, est-ce qu'elle pourra avoir une activité complètement normale, justement, après reporter des charges lourdes Au bout de combien de temps elle va pouvoir refaire du sport est-ce que euh, voilà, euh, est-ce -ce, est qu'il y a des dangers sur le fait que sa cicatrice se voit plus ou moins Comment ça se passe après pour, pour le retour à la vie vraiment normale d'avant Alors la cicatrice déjà est faite à un endroit, la césarienne, l'incision est faite qu'à un endroit euh, normalement euh, n'est pas très visible. C'est Faut... au niveau, de... au niveau euh, du pubis, vraiment à la, enfin, je pense à la limite de l'implantation, au niveau de la pilosité. Faut... Il faut vraiment être naturiste, je pense, si, Donc, si on veut montrer sa cicatrice. Mais euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est euh, pas forcément, je pense, peut-être encore dans l'imaginaire euh, des dames. On n'a pas une cicatrice tout le long de l'abdomen. On est plutôt dans une cicatrice qui est horizontale, euh, juste au niveau du pubis. Donc la, la cicatrisation se fait euh, au niveau de la peau euh, assez rapidement, puisqu'on a les fils au niveau du dixième jour. Après, il euh, y a les cicatrices qui sont à l'intérieur, qui peuvent être un petit peu plus longues et on peut ressentir effectivement au niveau musculaire quand même une gêne sur les trois premières semaines. Et euh, mais après, on va pouvoir complètement euh, se réhabiliter et à retrouver fait. une activité complètement à normale. Assez. À partir du moment où, comme un, finalement un accouchement euh, par voie basse, on laisse passer ce temps au corps de récupérer la période donc, du postpartum qui dure 6 à 8 semaines après l'accouchement. Je pense qu'on est bon sur les, sur les questions de réhabilitation. Merci Nathalie. On repasse la parole au, au professeur Garabédian. Donc voilà, très bien. On a juste une dernière question ensuite on va pouvoir conclure. De Lionel qui nous demande est-ce que l'accouchement par voie basse est possible après trois césariennes On avait déjà répondu. Alors trois césariennes, pas encore. On ne sait pas, hein, peut-être dans, dans, dans quelques années, mais non, les recommandations, c'est vraiment au-delà au de trois, dans, pour le coup, c'est une césarienne programmée. Et euh, Jade, qui justement qui, rebondit, qui nous dit après deux césariennes d'urgence, un accouchement par base, cest toujours possible Oui, mais il faut qu'on rediscute ensemble bah, du vécu de Jade. Du... Enfin, je ne sais pas si Jade a déjà eu deux césariennes, mais en tout cas de son vécu. Et de voir dans quel contexte ça a été réalisé, de reprendre les comptes rendus opératoires. Mais oui, c'est quelque chose qu'on peut euh, envisager. Bon, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Merci beaucoup à vous deux. Je vous laisse conclure. Pour oui, ben merci. C'était très bien de pouvoir faire ce, ce live autour de la, de la césarienne. On est bien sûr à votre disposition pendant les consultations pour reprendre tout ça. Parce qu'en 30 minutes, c'est un sujet tellement important. C'est vrai que ça, ça peut être court. Comme... Et puis, on reverra, comme je vous ai dit, pour le, la semaine prochaine, pour le 11e live. On a parlé de la césarienne, mais il y a d'autres accouchements qui peuvent se compliquer, hein, que ce soit euh, sur des hémorragies, des problèmes au niveau des épaules des bébés, etc. Et on reprendra un petit peu tout ça pour pouvoir en, en discuter tous ensemble euh, la semaine prochaine. Donc rendez-vous la semaine prochaine et merci à tous et toutes d'avoir suivi.